Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 5 moyens de sortir de la merde financièrement. C'est parti Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Je publie très régulièrement du contenu pour t'aider à améliorer ta vie. Alors dans la vie, je crois qu'il y a plein de choses qui sont inconfortables mais il y en a une qui est particulièrement douloureuse et désagréable, c'est celle de se retrouver dans la merde. Et le premier conseil avec lequel j'ai envie de démarrer cette vidéo, c'est t'inviter à avoir de la visibilité. Si tu ne sais pas où tu en es, tu ne sauras pas où aller, tu ne sauras pas quoi faire pour t'en sortir. C'est un peu comme perdre du poids finalement, quand on n'a pas une connaissance très précise de ce qu'on doit manger, de combien de calories on doit consommer par jour, etc. On ne peut pas atteindre nos objectifs et c'est exactement la même chose avec la gestion financière. Et le meilleur moyen pour faire ça, c'est de traquer tes dépenses sur une semaine. Tu t'installes et tu regardes tes comptes en banque. Ça va te permettre de savoir exactement où va l'argent. Si par exemple tous les matins, tu vas au même endroit prendre un café avec une viennoiserie, ben ça, ça fait partie des dépenses qu'il faut que tu traques. Et une fois que tu auras traqué toutes ces dépenses, que tu sauras exactement précisément où va ton argent, alors tu pourras commencer à chercher des alternatives moins chères. Plutôt que de prendre un café tous les matins à une viennoiserie, pourquoi pas prendre un petit déjeuner chez toi qui te reviendra moins cher et qui sera en plus meilleur pour ta santé. Personnellement, j'utilise l'application Bankin. Alors c'est pas du tout de la publicité, c'est pas sponsorisé, c'est juste une application que j'aime bien. Euh, je l'utilise sur mon portable et sur mon ordinateur et ça me permet en fait de voir précisément les dépenses que j'effectue. Ce qui est intéressant avec cette application, c'est qu'elle va reconnaître automatiquement si la dépense concerne par exemple de l'essence, donc un moyen de transport, les loisirs. Elle est assez bien fichue, elle n'est pas parfaite, mais en tout cas, moi, je l'utilise au quotidien. J'aurais tendance à te la recommander. Mon deuxième conseil, ça va être d'être particulièrement attentif ou attentive aux abonnements auxquels tu as souscrit. Un abonnement, ça peut être Deezer, ça peut être iTunes, ça peut être Spotify, ça peut être Netflix. Tous ces abonnements, toutes ces choses que tu dépenses tous les mois et qui sont mis en automatique. Plus tu es dans la merde et plus il va falloir faire preuve de discipline. Alors c'est sûr, c'est pas évident, mais vraiment, si tu as été comme moi dans des situations difficiles, il faut se faire violence, il faut euh, voilà, poser des actions fortes. Et supprimer les abonnements, ça en fait partie. Et même si les montants sont faibles, 9,99€, 14,99€, 20€, en fait, bah, tout cumulé, ça peut aller très très vite. Et ça peut, si tu les supprimes, Faire la différence pour toi. Mon troisième conseil, ça va être de renégocier les abonnements sur lesquels il est possible justement de le faire. Je pense aux opérateurs téléphoniques. Rien de mieux que d'écrocher ton téléphone, de les appeler, de dire que tu es en train de réfléchir à partir, que tu as trouvé une proposition concurrente qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus attractive et que tu penses à partir. Ça peut être un très bon levier pour obtenir une réduction, donc n'hésite pas à négocier, n'hésite pas à être ferme, n'hésite pas à dire que vraiment tu veux partir. Encore une fois, même si tu fais une économie de 5 ou 10 euros, bah c'est toujours ça de prix. Il vaut mieux que ça soit dans ta poche plutôt que dans la poche des grands opérateurs. Et en fait, de manière générale, je t'inviterais même à être dur en affaires. C'est-à-dire que quand tu achètes quelque chose, alors évidemment, ça ne va pas être partout, hein. je ne te demande pas d'aller euh, négocier avec la caissière au moment de faire tes courses, sinon tu vas te prendre des, tu vas prendre des réflexions désobligeantes. Mais ça peut être par exemple intéressant quand tu rentres dans un processus de négociation ou d'achat, euh, justement, de ne pas te laisser faire, d'essayer de baisser le prix, d'essayer de poser la question. On revient viendra sûrement là-dessus dans une autre vidéo parce qu'en en fait, à la base, moi je suis commercial donc je pourrais sûrement, je pense, t'aiguiller pour apprendre à bien négocier. Le quatrième point pour sortir de la merde financièrement, ça va être de faire le tri, c'est-à-dire que tu vas regarder tous les objets qui prennent la poussière chez toi, toutes ces choses inutiles, euh, toutes ces choses dont tu ne t'es pas servi depuis au moins un an. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les mettre en vente. Tu peux les mettre en vente sur le Bon Coin, sur des sites d'annonces en ligne, sur le marketplace de Facebook, où tu veux, ça, ça te regarde. Tu peux en parler autour de toi. Le but, c'est que tu fasses du tri, que tu fasses de la place. Et attention, l'argent que tu vas récolter euh, ne t'en sert pas tout de suite pour te récompenser. Parce que c'est souvent ce qu'on fait. On se dit, bon, ben voilà, j'ai récupéré 50 euros. Je vais aller me faire péter un petit resto. Je l'ai bien mérité. Je vais aller au cinéma. Je vais m'acheter ces fringues. Non Si tu veux sortir de la merde financièrement, il va falloir serrer la vis pas forcément pour toujours, mais en tout cas le temps de t'en sortir pour de vrai. Le temps vraiment de sortir la tête de l'eau, de te sentir plus confortable et d'être plus à l'aise. Le cinquième point, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les livres sur l'enrichissement financier l'indépendance financière, j'en ai lu énormément, et c'est de se payer en premier. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que quand tu reçois ton salaire ou ton chômage, ton RSA, je sais pas dans quelle situation financière tu te trouves actuellement, mais de te payer en premier. Je te recommande d'avoir une enveloppe ou une boîte dans laquelle tu vas retirer de l'argent dès le début du mois, dès que tu es payé, pour te payer en premier, pour mettre cet argent de côté. Ça, c'est un très bon levier pour commencer un petit peu à t'en sortir, de te payer en premier. Et évidemment, la somme que tu mets de côté, il bah, va pas falloir aller la bazarder dans tout et n'importe quoi. Il va falloir que tu la conserves. Cet argent, s'il est bien utilisé, s'il est investi, il va te permettre de faire des petits et va te permettre justement de, de, de sortir de plus en plus la tête de l'eau et de te retrouver, en tout cas de viser une progression, de viser une situation financière sans précédent. Une situation dans laquelle tu seras vraiment à l'aise, dans laquelle l'argent ne sera plus un problème. Mais pour ça, il faut commencer. Tout de suite, il faut commencer dès maintenant. Faut pas que tu repousses, faut pas que tu dises ah ouais, c'est une bonne idée, mais je le ferai peut-être demain, je le ferai peut-être dans six mois. Si tu es dans la merde, c'est maintenant qu'il faut agir. Tu vois, par exemple, tu peux retirer 20 euros, tu les mets dans une enveloppe et tu te fais la promesse que tu ne vas pas y toucher de tout le mois. Et le mois d'après, si tu as bien tenu ta promesse et que tu as réussi à t'en sortir, tu mets 30. Tu vois, tu essayes justement voilà, de te payer en premier. Ça, c'est super important et ça va faire la différence sur le long terme. Si tu es à la recherche de conseils beaucoup plus approfondis et plus poussés sur l'indépendance financière ou comment se sortir de situations critiques, personnellement j'ai lu énormément de livres et je te recommanderais de regarder dans la description de la vidéo, il y a un lien vers Amazon Audible. Audible c'est un service de livres audio d'Amazon qui propose en fait une offre d'essai, donc si tu t'inscris gratuitement pour un mois, tu obtiendras un livre audio offert et ce qui est intéressant c'est que c'est le livre audio de ton choix. Donc je t'invite à regarder tout ça. Le lien est un lien affilié. Si tu passes par ce lien, je percevrai une petite commission. Toi, ça ne change absolument rien. Ça permet d'aider la chaîne et de contribuer à ce que je puisse continuer de te délivrer des conseils. J'ai été ravi de te faire cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications comme je te le proposais, à lâcher ton plus beau like, à mettre un commentaire si tu as envie de, de faire une remarque ou de partager une idée. Et je te dis à très bientôt. Salut